les gens c'est celui -là. on se retrouve toujours avec FIFISH pour un find the button oh. J'ai jamais fait, j'ai toujours vu des vidéos sur des finds the bouton Ah Donc moi j'en ai déjà, déjà vu sur un bite en tout cas Il est déjà pour la scène bouton. ouais je, je pense que ouais Il faut faire avec 4 Il bon. oh, faut le faire avec 4 je pense <cười> Ok, donc là faut trouver un okay, bouton. Du coup, le les bouton, gens. Bah ouais, <rire> logique. <rire> c'est bah, comme sur Minecraft. Bouton, si vous connaissez Minecraft, de pu... bah, si vous connaissez ah, Minecraft. Ah bah trouver Attends, il est où Attends, j'arrive. Là. Attends, je vais est C'est bon de trouver, c'est bon. Là, où je suis Dedans. Ah Attends. Waouh, bah allez où l'entrée Allez là. J'en euh, je regarde où était le bouton, là. les gens. Y'a rien canapé. Non, je ma tête, il faut oui, m'accrocher. Vas-y, vas-y, go. Ok, waouh, ok, d'accord. Je regarde par là okay. ok. Euh, moi je suis je regarde des trucs un plus techniques euh, qu'il soit. J'espère qu'ils le cachent comme. Ils l'ont caché comme un faux vol truc. J'espère ah, je qu'ils aiment bien cacher le truc. Bon, du coup, si vous connaissez Minecraft. Y'a y a un euh, avec euh, on appuie sur le bouton et puis ça nous met la suite. Sunez. il t'a en encore trouvé Ramène-toi. Non, j'étais là en plus. Attends, et tu es là. est non, es là est Non mais je suis Big Le Gros. Oh non. Ah mais c'est lui le bouton, c'est pas le problème. <rire> oh <non>. <rire> <rire> ah, <rire> Ouais, attends, je vais bien ouvrir les yeux parce que là. Ah bah attends, ah c'est bon, trouvé. Oui, il était où Il, là, non, bah, attends, il est sur l'arbre. Attends, il s'est pas encore activé là. C'est bon, il a activé là. Non, je crois qu'il est activé là. Non Ouais, il est activé, il est activé. Ouais, il a activé. T'es ouais, ouais, un gros direct. par contre, il y a un là. Ouais, bah on essaie de pas rentrer hein, quand même. Alors, il eh ben, oh sur ça... Je pense que là ça peut être un peu chaud là. Parce qu'on est dans suine, le noir. Il est, sous ça, il est sous ça, il est sous, il y a, un dessous, suine, il y a un dessous, il y a dessous. Il y a dessous, ça c'est pas possible. Euh, attends. Non, j'ai cru. Euh, d'accord, ok. Ah, depuis tout à l'heure, il est devant nous, mais on le voit pas. Hein. Attends, je... on regarde sous les arbres. Ouais. -ce qu -ce que, que j'allais faire euh... Ah non Il peut-être qu'il a détruit avec son truc. Eh hey, souligné Je prends l'avoir vu non Ah ça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 C'est là en poste devant, c'est sûr. On peut pas augmenter la luminosité, souvenir Si, bah, si je pense. voici ouais. <rire> oh, Je sais qu pas qu'il est dans un arbre. Je pas que c'est dans un arbre, c'est sûr. Attends, souvenir Je vais baisser la luminosité. Peut-être que c'est la luminosité. Attends. Elle est jamais. Allé, là. Attends. Je peux pas aller entre les arbres là. Ah, si, mais ouais, mais c'est pas là. One Eternity Later. Eh, on est... eh attends, c'est ouvert. Mais wesh, What? On est passé devant? Bah, du coup, c'était sur l'arbre, non? Ah, je sais pas. Ouais, du coup, les gens, on a dû relancer la main parce que, bah, on a cru que c'était un bug, mais non, en fait. Ok. Ok. Wow. Wow. Là c'est direct étrange là. On me dit pas le contraire à moi. C'est direct étrange là, c'est sûr. Là, je suis née, moi aussi c'est étrange parce que j'ai Attends. Parce que là il y'a un push. Ah bah là on peut passer là. Ok. Bon, en fait non. Non, ah, ouais, t'as pareil que moi. Hein Attends je vais voir à l'extérieur. Ah, bah en fait, on peut pas. Il y a plein de bambous. Ah, non, c'est bon. Bah, ce truc il fait pas de bruit, donc c'est casse-couille. Non, c'est pas là. Pas là non plus. Nope, d'accord, merci. Je me demande si c'est pas sur Ah, bah si, c'est bon. C'est bon. Il était où? il était sur le toit ah, ok d'un géné elle se est dans une géné Ah ça me rappelle le canyon qu'on a fait ouais mais il reste une game, game qu'on a pu faire dans ce bal ah, je sais pas en fait il était par le non il est pas au wagon est ce qu'on descend dans la mine euh ouais ouais ouais ouais, ouais. mais j'ai ouais. peur J'y vais, il a rien. T'as rien vu toi Je suis dans le tout autour, il a rien et tout. Mais là, il y a un trou. là Y'a un trou Ouais, y'a un trou. On peut passer là, non Non. On peut pas monter sur les cailloux aussi mais si, je vais pas trop regarder. Je dis pas qu'il faut monter sur les cailloux quand même. Non, oh, je crois pas. pas. Je crois. Mais attends, attends, attends. On a déjà tout fouillé là Ok, attends, je regardé regarder au toit. Ça, on passe par où à la sortie C'est derrière Ah non c'est à l'intérieur C'est là où on est mort Bah moi je suis mort Bah toi aussi je pense Je pense que c'est dans le trou là. Hein. Ah là là au dessus Le dessus les têtes Ouais là regarde c'est bon Ok elle est où Bah je crois que maintenant il fallait dans la mine Elle est en bas Ok il fallait descendre Eh ah, bien on a fini Déjà <rire> Ouais. Bah tu es très rapide Elle très rapide ouais ça, bah, va, ça va être, être très très rapide. Rapide. Bon du coup les gens j'espère que vous avez aimé cette vidéo en compagnie toujours du Fifi Comme d'hab, on change pas les habitudes ouais. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à liker, à vous abonner. Et puis, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao